Cric. Cric. Très bien. To anyone, the play. J'ai oublié le slide. What's in the dark? Oula. We don't belong, we don't belong, belong to anyone Oh, je viens des bilans celebrate the pain together the... Fuck To anyone, the pain of love will last forever Non, attends, attends, j'ai mal fait Belong to <coughs> Fuck Ok C'est <coups> pas possible, putain. <métitimé> <métitimé> the baby, together, the... <métitimé> fucking that shit. Ah, c'est